Je suis venu voir mon grand frère. Et ce n'est pas notre première rencontre. En tout cas, depuis 2002, on se parlait. Et en fait, c'est ça aussi l'art de la politique, que les gens ne comprennent pas. On n'est pas des ennemis, on n'est pas... On est, voilà, c'est mon grand frère. Je ne peux pas venir ici, à s'ouvrir dans la Nawa, sans mettre les pieds, ici, dans cette maison-là. On est quand même chez Charles Domayi, quand même. Charles Gauzan Domayi, c'est pas... C'est des noms qui sont dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le compagnon du boigny Et c'est une personnalité, avant de devenir compagnon d'Oufo-Boigny, de passer par la prison. Ça, c'est l'histoire de notre pays. Et je suis venu dans la la Nawa a donné à la Côte d'Ivoire beaucoup d'intellectuels, mais aussi beaucoup de bâtisseurs, dont Charles Dwanomai, où on est ici. Donc, je suis venu pour saluer mon grand-frère, pour lui dire, effectivement, comme oh, maintenant nos médias, médias manipulent, que ce qu'il a vu à la télévision, là C'est pas faux, son petit-frère est vraiment arrivé. Deuxièmement, comme il a dit, allez m'incliner, c'est la tombe des papas. Et ça, ça n'a rien à voir avec la politique. Il ne faut pas enlever à la politique l'humanité. On fait la politique pour les hommes. Pas pour nous. Aïe, il ne faut pas saluer lui là. Il faut pas saluer lui là. Ça, ça, c est, c est, ça donne la nausée même à la limite. Donc, je suis venu. On s'est parlé en frère. Il a demandé. Parce que nous, on s'est parlé d'abord. Avant de venir vous parler. <rire> Donc, euh, je suis vraiment très content de le retrouver Et il a été content de me retrouver Il a été content de me voir Il voulait d'abord savoir comment je vais Parce que de politique Tu peux faire semblant de, de bien aller Alors que dans ton, dans ton corps et dans ton âme Tu ne vas pas bien Il voulait d'abord savoir comment je vais Je l'ai rassuré que je vais bien Et je vous ai vu Le chef Tu vois, quand tu viens dans un village Qu'on te traite comme ça Ça dépend de ce qu'on a dit avant que tu n'arrives Qu'est-ce qui m'a précédé? C'est lui, ah. mon frère arrive. Venez, il vient d'une situation difficile. Je voulais vous dire merci pour ça. Et puis devant vous, je voulais vraiment lui dire merci pour le respect qu'il a eu pour moi. Et il a quitté Abidjan spécialement pour me recevoir. Donc, allez <rire> Voilà. <rire> voilà. En tout cas, je tenais devant vous à euh, lui souhaiter une bonne arrivée Celui lui dans Annawa. Il vient pas de loin, hein, il vient juste à côté, voilà, sinon c'était les, hein? les mêmes cantons. Donc on est vraiment frères, lui souhaiter une bonne arrivée dans Annawa et surtout lui souhaiter un bon séjour, je ne serai pas avec euh, lui. Tout le long de son séjour, mais il y a mon petit frère qui m'informe pour savoir si tout va bien. Hein? Martial me dit que si ça va, si ça va pas, enfin, s'il y a une difficulté, je suis à côté. Si tout va bien aussi, je suis à côté pour savoir que tout va bien. Voilà, en tout cas bonne arrivée à toute la délégation qui l'accompagne. Vous êtes ici chez vous et les portes de la Nawa nous sont ouvertes à tout moment. Notre pays a besoin de beaucoup de paix, d'avoir des enfants qui se soient retrouvés, des frères qui se retrouvent. C'est ça qui est important. Et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Et on va tous œuvrer pour qu'on avance, que nos régions avancent. Et faire en sorte que ça se fasse de façon apaisée. Parce qu'en tout état de cause, ce que nous recherchons, c'est le bien-être de nos parents. Et puis, c'est le développement de notre pays. Je dis bien notre pays. Voilà. C'est le nôtre. Personne ne va le développer à notre place. Quand on va se battre, quand on va faire la guerre, personne ne va venir faire la paix à notre place. Au contraire. Par la Côte d'Ivoire a cette chance que les enfants arrivent toujours à se retrouver, quel que soit ce qui se passe. Donc, faisons mentir les délateurs. Faisons mentir les délateurs. Interne comme externe. Interne comme externe. Faisons mentir les délateurs. En tout cas, bonne arrivée. Merci. <rire> Merci. Merci. Merci.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 On dit, on a a eu On a des pour moi, on On a eu des présents pour moi, on a on a eu des présents pour moi. des à il y a des gens qui ont été faits pour la vie. Mais il y a des gens qui ont été faits pour la vie. Il y a des gens qui ont Il ont pour Il y a des ont ont Il y a des ont ont Il y a des ont Rejoignez-nous au Je